Ma colère noire. Je ne peux même plus me dire sidérée de la complaisance des personnes non afro à la négrophobie et au racisme ambiant, au pluriel. C'est dire combien le seuil d'empathie de certains et certaines est proche du niveau de la mer. Si, avec tout ce qui s'abat sur les personnes afro en ce moment, que nous soyons pauvres, migrantes, exploités pour votre confort, réfugiés, esclavagisés, victimes de violences policières, ciblés pour notre engagement dans notre émancipation, insultés par la presse mainstream, les blackface hebdomadaires et les humoristes qui s'acharnent à vouloir nous caricaturer et capitaliser sur l'appropriation de nos cultures, qui nous ont si souvent été dérobées par l'histoire, vous restez protégés derrière vos privilèges, comment espérez-vous échapper à notre rancœur Ceci n'est pas de la victimisation, ce sont des constats amers, nous nous passerions aisément. Plus le temps passe, plus je suis obligée de me questionner sur ce qu'il vous faut pour briser ce silence complice qui constitue la toile de fond de notre malheur. Si, à la veille de 2018, les rafles, enfermements en camp, les expulsions, déportations ne suffisent pas à vous mobiliser, vous perdez votre droit de vous réclamer d'un humanisme authentique. Si votre posture se résume à pointer du doigt des radicalisations, communautarismes et replis identitaires qui seraient les plus grandes menaces à la République, Sachez que vous participez activement ou passivement à les construire sans jamais contribuer à notre combat pour la survie et pour la vie. Allez-vous aussi mettre en sourdine votre engagement humaniste et universaliste à géométrie variable à l'approche des fêtes, histoire de ne pas gâcher les repas familiaux de fin d'année et de manger votre bûche en paix Combien de remarques racistes, négrophobes, islamophobes allez-vous laisser passer par cette année avant de remettre votre casquette de justicière en carton en tant que personne métisse afropéenne qui a grandi dans une famille majoritairement blanche, il y a longtemps que j'ai fait le choix de ne pas laisser passer la banalisation d'un discours raciste parmi les miens. Et je sais que c'est parce que ce dernier matin, particulièrement dans mon cœur, dans ma tête et dans ma chair, mon, mon bien-être en dépend, car se sentir déshumanisé par sa famille, je ne le souhaite à personne. Et c'est valable aussi pour l'homophobie, la lesbophobie, la transphobie. Quand la famille devient un lieu de violence, de plus, dans un contexte pareil, qui s'ajoute à la politique professionnelle, au plateau télé et radio, aux réseaux sociaux, on en vient à devoir faire des choix radicaux qui n'ont de choix que le nom. Je ne suis pas du genre à mettre souvent en avant des accusations envers la société civile. Je préfère orienter mes griefs envers les institutions, axer mes réflexions sur la construction d'une justice positive et, positive et restauratrice, et des conversations du même ordre. Mais trop, c'est trop. Nous avons des responsabilités individuelles dans la reproduction des oppressions, quelles qu'elles soient. Et les Afrodescendants ont fait preuve d'une résilience et d'un humanisme sans limites, toujours à excuser et à inclure, à continuer de créer et à faire danser le monde au rythme d'une histoire sur laquelle la société entière crache, en ne reconnaissant pas notre dignité ou notre humanité. Une résilience et une créativité que vous ne méritez pas en réalité. Car s'il y a encore une vérité que je retiendrai, c'est que les cultures noires sont à la mode, mais que les noirs ne le sont toujours pas. L'histoire nous implore de reconnaître les formes, ne pas jouer les surpris lorsque le retour de bâton s'abattra sur les restes d'une société qui ne jure que par des principes et valeurs qu'elle ne sait ni respecter, ni mettre en œuvre. L'humanité mérite plus, nous méritons plus. Call this shit out, don't let yourself be a part of this, of this problem. Hashtag Libération Noire. Humanisme, we try so hard to be just, but you're trying us. Merci.